On a merdé, tant pis c'est pardonné On a perdu vertu mais pas fierté Même tout en bas on se tient debout Grave à bout on se débat C'est l'arme, c'est la fumée pudique Dans la famille pareil que c'est rude Ma gueule, la vie D'ici t'as vu les cernes, t'as vu les rides, t'as vu les cicatrices Deux, trois stigmates lourds de sens papa pas d'handicap, fils d'Eichmann, bureaucrate Je me lève tard pour fuck Paul Emploi Et que quelqu'un redresse le torse Ne serait-ce que pour voir l'effet que ça effe c'est qu'il reste à défendre chose qu'elle est okay On nous aura pas pris en otage impunément. Avec tous les chantages de la terre et l'atome au-dessus de nos têtes, on nous désigne usine pour seuls abris, pour seuls habits. Des blouses y'a encore, le seul affaire. Liquidateur, on fait l'affaire. Le sacrifice est dans nos cordes. Salope, ton petit confort. Toutes les bodies sur des corps. Donc de retour, nombreux, irradiés, pionniques marqués en nos chairs, parqués en nos tours. Humaines, drogués, maniaques, alcooliques, perdus dans nos têtes. On cherche dans les luttes. Pour mes voleurs, mes vandales, il serait temps que nous mettions nos passions, nos talents au service de nos attentes. Pour mes menteurs, mes tricheurs, mes bricoleurs, même dimanche. Si jamais ou tout le temps c'est ou c'est maintenant.